Nous voilà devant le Musée de la Romanité à Nîmes dans la région Occitanie et aujourd'hui je vais vous présenter à travers ce périple que je fais depuis un mois à travers les différents musées antiques. Ce musée-là qui a ouvert en juin 2018 dans le cadre d'un appel à projet porté par le maire de Nîmes à l'époque Jean-Paul Fournier et cet appel à projet a été remporté par une architecte qui est Elisabeth Porzampak qui a décidé de faire un musée justement dans le principe de l'Antiquité avec des matériaux contemporains. En l'occurrence, une structure en verre en forme de mosaïque et des courbes qui rappellent celles des toches. Donc aujourd'hui, nous voilà sur le site de la Colonia Nemosus. Colonia Nemosus qui a été entérinée par l'empereur Octave Auguste et qui a fait de ce lieu la capitale de la tribu des Volques, un peuple en l'occurrence de la Gaule, mais à l'époque en fait, toute la Gaule devient ou est devenue romaine. Et cette colonie deviendra effectivement le porte-étendard de ce type de Pax Romana, c'est-à-dire les qualités d'étendre le mode de vie romain à l'ensemble du territoire. Et la construction de ce musée a aussi été initiée grâce à la découverte en 2008 de deux mosaïques très, très particulières dans la fouille d'une domus, les mosaïques d'Achille et de Penté, qui étaient effectivement les plus belles mosaïques après celles de Rome, soi-disant. Et justement, grâce à cela, on a pu prendre conscience du patrimoine de Nîmes et de toutes les fouilles archéologiques qui ont été menées. Nous jouxtons donc les arènes de Nîmes, que vous connaissez sans doute, et l'architecte Elisabeth de Portzamparc a décidé de créer ce musée d'une forme rectangulaire pour utiliser les formes mathématiques, les formes géométriques, l'arène qui est une forme elliptique, et ce musée que vous avez derrière moi, qui est une forme rectangulaire, et marier les deux correspond justement à ce mariage de moderne et d'antique.